Bonjour, bienvenue chers amis Scorpion pour votre tirage pour ce mois de juillet. Alors, on va déjà voir le message que vous adresse l'univers pour ce mois de juillet. Vous voyez avec l'oracle des animaux du pouvoir, donc pour pouvoir intuitivement capter l'énergie qui vous est adressée. Donc on va voir s'il y a un message qui va vous accompagner pour ce mois de juillet et... Pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, l'une en scorpion, et eh bien écoutez, on en a un. Et on a le dauphin. Alors, on vous dit, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Alors, très intéressant. On va le garder en centrale. Euh, clairement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va peut-être falloir, mes chers amis scorpions, prendre une grande bouffée d'air, euh, se mettre un petit peu au verre, et puis, euh, libérer un petit peu tout ce qu'on a à dire, évacuer un petit peu nos émotions. Euh, ça peut être intéressant, peut-être euh, d'aller vous faire des balades en forêt, de crier un peu dans les bois, de, de vous exprimer. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez gardées. On va les voir de plus près pour vous. Bah, écoutez, ça veut causer. Hein. Donc, vous avez envie de partir en tout cas. Pour moi, le scorpion, il a envie d'y aller. Euh, il se retient. Ah ben bah, écoutez, il y a un homme... Donc, euh, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Et en plus, il y a de la chance. Alors, ça, c'est pas mal. On vous dit quoi On vous dit... Euh, on vous dit, en plus, que vous avez, avec le Dodo de deck, pas mal de euh, capacité à vous écouter. Donc, euh, ici, on vous dit que vous êtes quand même... Euh, avec ces émotions, vous voyez, ça revient en même. Hein. On vous dit que l'énergie circule et je libère mes émotions. Donc, comme ces chevaux, vous avez à la fois envie d'y aller, mais à la fois vous retenez. Donc, euh, c'est une position pas forcément très confortable parce qu'on a envie de partir, mais en même temps, on a envie de rester. Euh, on voudrait que ça aille plus vite, mais en même temps, on est obligé d'être dépendant du temps. Donc, vous voyez, c'est quand, quand même dynamique. Ici, vous avez un homme. Alors, soit c'est un homme qui est dans votre vie, si vous êtes une femme, et quelqu'un qui est près de vous et qui y attend. Bon. Voilà. donc là, il est, il est prêt, il est près de vous, il attend, euh, il est tranquille, voilà, il vit à votre rythme. Ou vous, si vous êtes un homme, et eh bien écoutez, vous attendez une femme scorpion aussi et vous êtes bon, euh, tranquillement euh, en train de patienter. Euh, homme scorpion en tout cas vous êtes plutôt détendu là on vous dit vraiment que vous avez euh, cette belle énergie qui vous accompagne donc c'est plutôt une belle chose et c'est une très bonne énergie en même temps vous avez la porte vers les valeurs donc vous avez quelqu'un en même temps qui, euh, qui vous permet de vous ouvrir euh, aux, aux valeurs de la vie aux, aux valeurs fondamentales au delà de l'aspect financier, vous avez euh, valeur de l'être, l'amour, le partage, la communication, vous êtes avec quelqu'un qui, qui vous permet peut-être d'aller plus en, en profondeur, euh, explorer ces, ces domaines de votre vie parce que vous êtes quelqu'un de brillant ou euh, en tout cas vous avez des potentiels mais peut-être que vous êtes aussi en manque de confiance, parce que vous avez quand même sorti ici en dos de deck, euh, cette très belle carte, je ne sais pas si vous la voyez bien avec les reflets, on a ici en fait le quatrième chakra, donc c'est l'archange Raphaël, qui vous dit de prendre soin de vous, de veiller sur vous en premier, puisque vous êtes quand même un être euh, exceptionnel à part entière, et, euh, et votre manque d'estime de vous, peut aussi vous induire, avec cette deuxième carte qui est juste derrière, à des sentiments d'angoisse et de stress, puisqu'on a la femme anxieuse, ici, donc vous êtes plutôt avec cette énergie de vous dire, euh, le passé peut revenir dans ma vie, euh, je peux à nouveau souffrir, je vais pas m'engager, je veux pas y aller, euh, j'ai déjà donné, je récupère à peine, euh, je suis encore à, la peine, à peine cicatrisée de mon passé euh, Donc voilà, vous manquez un peu de, de, de confiance en vous En tout cas, on vous invite Justement euh, à peut-être lâcher un peu Du lest, à lâcher les chevaux hein. Et euh, à travers la respiration Comme vous le conseille le dauphin Mon énergie circule Et je libère mes émotions La personne du passé n'est pas celle du présent Et votre avenir c'est vous qui le créez à partir du moment présent donc sachez aussi peut-être vous faire confiance ça c'est un message important euh, qu'on vous, euh, qu vous adresse on va regarder un petit peu plus en détail et je vais vous faire poser une question à, à, à, après vous allez pouvoir faire un choix et on verra si ça conforte l'interprétation on va voir plus en détail j'en qui veut venir ah bah ben voilà on vous dit quand même d'aller euh, euh, chercher en profondeur au fond de vous, donc avec peut-être un petit peu plus de relaxation, de méditation, euh, d'aller chercher le pardon. Hein. Vous avez, euh, comme tout le monde, commis des erreurs dans votre vie, mais qui n'en a pas commis La vie est faite d'expériences, donc on se doit d'expérimenter différentes euh, situations euh, qui nous rendent heureux ou pas. En tout cas, euh, on, on, on doit se pardonner, parce que si on les expérimente, c'est qu'on devait le faire. Euh, ça ne se passe pas toujours comme on le voulait, mais en même temps, on, on a le mérite de se relever. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, vous devez vous pardonner à vous tout ce qui s'est passé dans le passé. Et justement, vous voyez en plus, elle est tombée sur l'homme. Donc, peut-être qu'il y a un homme à qui vous devez pardonner des choses. Vous devez vous pardonner des choses vis-à-vis -vis de cet homme. Peut-être que s'il y a un nouvel homme dans votre vie, vous devez accepter d'avancer parce que là, on vous dit que voilà... Euh, ce qui est passé est passé. Donc pour vous, le mois de juillet, euh, il va être costaud. Alors, euh, si je continue, ben voilà, écoutez, elle sort toute seule. Hein. On vous dit de faire preuve de sagesse. Voilà. Donc prenez de la respiration. Prenez le temps de faire un peu d'introspection. Pas de précipitation. Soyez, euh, soyez tranquille. En même temps, vous avez quand même la sagesse qui tombe à chaque fois sur cet homme-là aussi, à chaque fois. Donc, peut-être que vous devez aussi comprendre que cet homme est aussi quelqu'un de sage et de bienveillant pour vous. Allez C'est quand même le personnage central. Hein. Donc, on va compléter. Sur l'action, qu'est-ce qu'on nous dit bon, On vous dit que vous êtes en plein doute. Hein. Vous êtes en plein doute, les scorpions. Hein. Vous êtes en plein doute, mais... Il euh... faut aller voir. Il faut aller voir, faut vivre l'instant. Et puis, euh... puis voilà... Hein, euh... Bien sûr que vous avez le doute, hein. vous savez pas si vous devez y aller, vous ne devez pas y aller, est-ce que vous devez vous mettre en ménage ou pas vous mettre en ménage, est-ce que vous devez aller plus loin, est-ce que vous devez arrêter. Bon, voilà, on, on vit tous des moments comme ça, où dans nos vies... Non, j'en ai une qui est à l'envers, dites-moi. Ben, écoutez, bizarre. On euh, vous dit de prendre le temps. Voilà. On vous dit de prendre le temps. Donc prenez le temps. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de faire les choses, vous avez du doute. Prenez le temps, euh, prenez le temps de vous pardonner les choses, prenez le temps d'examiner la situation, pas de précipitation, d'accord Allez, on va regarder un petit peu côté professionnel s'il y a des choses qui ressortent par rapport à tout ça, parce que là, euh, tout tourne autour du sentimental, je crois que vous êtes vraiment, euh, pour beaucoup d'entre vous, euh, peut-être préoccupés par cette partie sentimentale. Bon, on vous dit qu'il y a de l'argent. Alors, de toute façon, il y a de l'argent qui arrive. Bon. ça tombe bien. On aime, on aime l'argent, euh, on en a besoin, on vit dans un monde matériel, on est obligé d'en avoir un peu quand même. Donc on pourra dire ce qu'on voudra, mais euh, cette matière nous impose... Voilà, Et eh écoutez, on a ressorti le temps. On vous dit que de toute façon, euh, voilà, euh, d'un point de vue professionnel, il y a peut-être de l'argent qui va arriver. Après, on, va vous dire, on vous dit que ça prendra peut-être un petit peu de temps. Donc peut-être qu'il y a aussi des promotions à la rentrée, des choses comme ça. Donc vous me direz en commentaire si ça peut vous parler. Allez pour les scorpions, ascendant scorpion. Bon, bon écoutez, hein. votre tirage, il est axé sentimental. Donc, on, on va garder la sexualité. Je pense que vous allez euh, traverser un mois de juillet euh, important. Où vous allez peut-être pouvoir vous éclater un peu, vous faire du bien, euh, profiter de l'autre, euh, vous retrouver. et eh bien, ne vous posez pas trop de questions. Si vous avez des doutes, laissez-vous vivre. On va juste compléter avec l'oracle... Euh, de la triade. Si vous avez besoin de... de rassuré, rassurer, bah écoutez, euh, appelez un petit peu votre enfant intérieur. Et mérite peut-être qu'on prenne un, un petit peu de temps pour, euh, pour lui. Et puis, euh, faites-vous plaisir. Ouais, voilà. Faites pas une fixation, le nadir, c'est ça. Hein. Faites pas une fixation sur quelque chose... Euh, Voyez, on regarde le petit point là, mais on ne voit pas tout autour, hein? on voit pas tout autour ce qu'on a. Donc ne faites pas une fixation sur quelque chose du passé, restez plus large dans votre spectre environnemental, vous avez beaucoup de chance, vous avez beaucoup de choses, euh, vous avez beaucoup de valeur vous en tant qu'être. Donc, ne fixez pas le passé. Regardez l'avenir. Faites vraiment confiance à votre euh, votre bonne étoile, votre ange gardien, à celui que vous nommez comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, pour moi, on va finir avec... Voilà. Oui, bon. Euh, pour moi, vous, vous êtes quand même connecté à, à votre âme parce que, vous voyez, on vous dit que euh, vous avez l'arme, vous, hein, vous avez donc la... C'est vous qui avez la puissance entre les mains pour pouvoir euh, trancher dans cette situation et vous allez euh, faire appel peut-être à votre intuition, à votre âme euh, pour pouvoir avancer dans votre mois de juillet avec votre outre. Hein. Voilà, moi c'est vraiment le message que j'ai, c'est vous qui tenez les choses en main. Hein. On va voir votre oracle de la chance hein. et puis après je vais vous laisser poser trois questions, enfin une question pardon et je vais vous, je vais vous proposer de choisir trois cartes, d'accord Allez, on y va. Donc, euh, pour nos amis scorpions, alors, on va tout de suite reprendre. Pour nos amis scorpions, on va voir tout de suite, à travers la respiration, mon énergie circule, je libère mes émotions. Il m'en fallait trois, j'en ai trois. Alors, on nous dit quoi On nous dit que vous avez la, la possibilité d'utiliser votre charme naturel, mes chers amis scorpions, puisque le lys, c'est vraiment la douceur, la beauté, euh, voilà. Donc, exploitez justement ce côté assez léger, euh, euh, divin de votre euh, personnalité. Ensuite, vous avez avec la, la renaissance ici le blé, euh, bah, peut-être qu'il est temps d'avancer sur une nouvelle histoire, une nouvelle chose, une nouvelle vie, un nouveau travail euh, soyez vous, ad... euh... <rire> non c'est pas ça. Euh, adaptez-vous, euh, soyez euh, flexible. Voilà, je voulais tout dire en même temps. Soyez flexible, adaptez-vous, euh, faites preuve d'agilité comme ce petit singe là. Soyez rusé. Euh, voilà. Donc euh, c'est vraiment le conseil de la chance qu'on vous donne. C'est c'est des belles énergies que vous avez là. Allez, euh, je vous laisse maintenant poser une question. Vous vous concentrez, vous posez une question professionnelle. Personnelle, financière ou sentimentale. D'accord Alors, vous vous posez la question, les scorpions. J'ai tout fait voler. Donc, je vais reprendre parce que si vous les voyez, ça n'a aucun intérêt. Donc, pour les scorpions, pour les scorpions, pour le mois de juillet, je vais en tirer trois. Alors, première, deuxième, et troisième, d'accord Allez, scorpion, juillet, première question, deuxième question, troisième question. Vous êtes prêts prête Allez, réponse numéro 1 à votre question. et eh bien écoutez, c'est bravo, c'est pour moi positif. Alors que si c'est une question d'ordre professionnel, matériel, financier, sentimental, social, euh, relationnel... Euh, on vous dit qu'en tout cas, il va y avoir des réjouissances. Hein, parce qu'avec l'aboutissement, euh, la, la, la carte de la licorne, euh, c'est une carte d'aboutissement, euh, de, de, de, de joie. C'est vraiment la, la matérialisation de tous vos souhaits. Donc on est sur quelque chose d'assez magique. C'est une très belle réponse. D'accord Numéro 2. Oh, bah écoutez, on vous dit de faire un peu plus preuve de prudence, de vigilance. Euh, soyez à l'écoute de votre euh, intuition. D'accord Vous avez une question qui vous, qui vous, qui vous mine là, euh, ça, ça tourne en boucle dans la tête, et eh bien vous savez qu'au fond de vous, euh, la réponse, elle est là. Euh, Écoutez-vous, soyez prudents, en tout cas, ne euh, foncez pas tête baissée. Réponse numéro 3. Eh bien, écoutez, la réponse numéro 3 est plutôt positive. Quoi qu'il arrive, euh, votre intelligence va triompher parce que le soleil, c'est que de toute manière, euh, c'est encore plus fort que la, que la carte de la joie. Hein. Euh, c'est que vous êtes vraiment protégé. Vous êtes protégé euh, en toutes circonstances, Foncez, N'ayez aucun souci. Alors, je vous rappelle quand même que dans ce... Dans ce, dans ce, dans ce dans ce jeu, il euh, y a quand même des cartes négatives. Hein, on n'a pas que du bon. Hein, ce que je vous le montre quand même, vous allez me dire oh oui, non, non, non, non, il n'y a pas que du bon. Hein. Vous avez tiré des belles cartes. Hein, euh, voilà. Donc, je termine en conclusion pour les Scorpions ce très beau mois de juillet. Donc le dauphin à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Ça sera le mot de la fin, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et passez un très bel été. Je vous retrouve pour le tirage du mois d'août. Ciao, ciao